Ultra, les ultras les ultras j'espère que vous allez bien, écoutez une petite vidéo en voiture, pourquoi Parce qu'il y a une urgence, il y a la nouvelle mise à jour de Warzone 2 qui a été annoncée, ça a l'air d'être un truc de fou, il y a de quoi parler, on parle de plaques qui changent, d'un sac à dos qui sera le même pour tout le monde, de mouvements qui s'accélèrent, de loot au sol, des atouts customisables, enfin on parle de beaucoup beaucoup de choses qui vont enfin donner beaucoup plus de plaisir à, à Warzone. Là pour vous situer au fait, je suis direction euh, Genève, la BDS House pour euh, tourner une petite vidéo pour... Euh, ils ont un nouveau partenaire avec je suis leur ambassadeur préféré. Bam, on y va. On va partir sur euh, plusieurs sujets. Les plaques. Avant, il n'y avait que deux plaques quand tu commençais la game et après tu trouvais un gilet 3 et bam, ça partait. Maintenant, tout le monde sera avec un gilet 3. Et ce qui est pas mal, c'est que ça va un peu résoudre ce problème de TTK. Le type était, qui était complètement abusé. Genre, à partir du moment où tu avais une RPK ou une te fait nec et tu tirais sur un shield bleu, tu savais que c'était un morceau de wagyu, le bonhomme. Il allait fondre, un petit beurre isolé. Tu rajoutes, tu rajoutes quoi après pour que ce soit bon, Cyril Moi, je mis une un petit oignon, tu vois, une petite gousse d'ail tranquillement, déglacé au bel jaune. Les jeunes Oui, les jeunes, spécialité alsacienne. Très bien, les alsaciens, on plus fait le bisou. En suivant les gars, les atouts customisables. Pourquoi est-ce que c'est fantastique Parce qu'on va enfin pouvoir mettre euh, pas de course, main leste, et un autre atout qui nous fait plaisir et pouvoir se les choisir nous-mêmes. Ils ont l'air de faire plein de, de nouveautés. Si vous regardez la première vidéo où je fais mon, euh, mon retour sur euh, Warzone 2, tous les points dont on va parler là, je vous ai déjà parlé de tous ces points-là, comme quoi ce serait bien qu'ils s'améliorent s'ils voulaient faire un banger. Sur le papier, c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est génial. Le seul petit truc chiant, c'est que Mainlest est dans, le même, dans la même catégorie d'atout que Livraison Express, ce qui fait que mais le, le gameplay bouclier n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas changer vite de bouclier, et, et sachant que les serveurs, ils sont en on stick, c'est une horreur, tu peux pas... Euh, ça va être très très compliqué le gameplay bouclier mais je vais quand même l'essayer et s'il y a les atouts que le sont customisables je vais quand même y arriver as... il n'y aura pas de raison de s'en faire en suivant, est-ce que vous vous souvenez tous du loot Warzone 1 mais du coup, là maintenant que vous avez euh, l'image tout le loot. En dehors, mais maintenant c'est ce qui va se passer avec Warzone 2. Fini le loot compliqué, honnêtement. Clavier souris, encore ça allait, mais les joueurs manettes, les pauvres là, c'était compliqué. Hein. J'imagine pas la galère que c'était, donc enfin, ça s'est modifié. C'est vachement bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté qui doit arriver, mon Cyril Les mouvements, bien sûr, le plus important. Les mouvements, ils en ont pas beaucoup parlé, ils ont pas donné beaucoup d'informations, mais tu sais que seulement si on améliore les gars de 10% le. juste de 10% les mouvements ce serait incroyable genre incroyable de chez incroyable parce que ça voudrait dire que tous les tous les moves seraient bien plus fast sur les appuis et aussi quelque chose de super important attention les joueurs manette ne vous braquez pas avec ce que je vais dire attention c'est avant sur Warzone 1 peu importe contre qui tu tombais si un mec te tirait dans le dos là on va prendre l'exemple d'un joueur manette qui te tire dans le dos il y a de l'aim assist, mais actuellement sur Warzone, sur Warzone 2, tu ne peux pas t'en sortir. C'est impossible parce que si tu sautes à droite ou à gauche, mais les mouvements sont tellement lents que euh, l'aim assist, il suit, tu n'as aucune chance de survie, peu importe le niveau du mec en face. Alors que là, si juste les mouvements sont accélérés de 10% ou quoi, on aurait une possibilité d'escape et, euh, et le jeu ne serait pas uniquement basé sur du positionnement et du shoot, comme les PUBG. Mais on retrouverait du fun de Warzone, parce que les mouvements seraient possibles. Et en plus, ce Movement God est ici. Donc si les mouvements pop correctement, ça va être incroyable, les gars. Ça va être incroyable. Vraiment, le jeu va être bon. Après, on va parler stats et tout. Je crois qu'ils ont perdu 80% de leurs joueurs. Sur Twitch, on est sur plus de 30-40 000 viewers, alors qu'avant, c'était minimum 100-150 000. Ils ont attendu que le jeu soit très très bas, mais la, la réaction est plutôt rapide. On parle d'une réaction en 3 mois, donc c'est plutôt rapide pour redresser la barre et tout. Moi j'ai connu des jeux comme H1Z1, Ring of Elysium, les mises à jour, on les a attendus. On, on savait ce qu'il fallait comme mise à jour, tout le monde savait. Mais personne n'a rien fait et les jeux sont morts alors qu'on les aimait, tu vois. Warzone 2, qu'on aime, qu'on n'aime pas, il y a quand même un feeling qui est bon. Et honnêtement, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu en ce moment En bon jeu de Battle Royale et tout, là en ce moment, c'est compliqué. Donc il faut juste espérer que la mise à jour là qui sorte va être vraiment pixel et... Euh ça pourrait être incroyable les gars, ça pourrait être incroyable, moi je serais trop content. Qu'est-ce que tu penses du goulag retour en 1v1, sans le geôlier et retour du drapeau sur le goulag Est-ce que tu te souviens des stats que j'avais donné à la fin de Warzone 1 sur le goulag Sur le goulag oui, je crois que j'étais à très très haut pourcentage de win. On était sur du 80% de victoire, autrement dit, j'allais au goulag pour ressortir, tiens. Tu te reposes pas sur ton pote, tu te reposes que sur toi, et honnêtement ça sera mille fois mieux même vous si vous voulez vous améliorer. Et cette mise à jour, elle sort quand du coup Je crois que c'est le 15 15 Je crois, Ok, bah le 15, les gars, il faudra être sur le PC parce que je pense que le 15, on aura la suite de Warzone. Est-ce que Warzone 2 va continuer dans, dans ces conditions Ou est-ce qu'on va prendre mille fois plus de plaisir et que ça va être pixel comme Warzone 1 ben, On verra. Le, le seul truc qui me fait peur, c'est que même si la mage, elle est pixel et elle est incroyable, j'espère sincèrement que ça réattirera les joueurs qui, euh, mais qui ont arrêté le jeu parce qu'ils étaient saoulés et tout. Est-ce qu'ils auront envie de revenir Est-ce qu'ils auront envie de faire cette mise à jour, de re-télécharger ça Je sais pas. Je pense que dans tous les cas, on a perdu une base de joueurs qui est inévitable. Mais que là, il y, y a moyen de remonter et de faire des choses cool. Sans parler du fait que les serveurs privés ne sont toujours pas annoncés à la sortie. Ce qui fait que là on a une immense mise à jour. Je pense pas qu'ils seront annoncés là, mais il y a un monde mi-saison, mi-saison 2, slash saison 3. On les est avec un jeu qui tourne bien. Il y a tout pour que ce soit fantastique pour les prochaines années qui arrivent. J'ai pas eu le temps de me poser pour vous faire la vidéo correctement. Comme vous avez vu, je suis dans la voiture. Si ce format vous plaît, que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, commenter, tu connais. Et pensez à vous abonner, on le dit jamais assez. Mais vu que YouTube. Il nerf un peu la chaîne, mais euh, je compte sur vous, les gars, pour euh, rehausser tout ça. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, c'était chaud.